Ça faisait un moment que je ressentais vraiment l'élan pour changer de vie, faire un virage à 180. Ma sœur partageait ce point de vue. On avait lâché des emplois, moi mon logement à Paris. On s'est dit, bon, non, on fonce, on n'a plus rien à perdre. On va chercher des, des propriétés où nous pourrions faire cet éco-village. Ça nous a emmenés ici dans cette région l'Aude parce qu'on voulait vivre dans le sud, au soleil. Sur le plan écologique, c'est une région dite sinistrée parce qu'il y a peu d'emplois, parce qu'il y a peu d'industries. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui veulent vivre plutôt dans la nature écologique et tout. Ici, il y a peu d'habitants, mais par contre, il y a une densité de personnes porteurs de rêves et prêts à les concrétiser, de rêves alternatifs, qui est vraiment impressionnante. La difficulté, c'était de passer le premier pas. Après, il y avait réellement une énergie très, très, très puissante. Nous, on l'a ressenti physiquement en arrivant ici. Tout changeait. Moi, je savais qu'il changeait de vie, mais ça s'est fait aussi douloureusement, parce qu'il faut faire le deuil de plein de choses. À la fois, tu es prêt à faire autre chose, mais à la fois, tu as des, ton environnement, ta famille, tes amis qui ne te comprennent pas. Donc, du coup, il a fallu que j'affronte ça. Tu es d'abord dans un, dans un groupe différent. J'aimais beaucoup plus l'approche structurée des, des filles. Je pensais que c'était utile pour créer un éco-village, d'avoir quand même quelque chose de... de qui se tient parce que le groupe avant était plutôt dans, dans l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut et je pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Nous étions six, une septième personne, nous n'étions que des femmes, est arrivée. On a commencé à réfléchir à une charte, à des valeurs. Et là on s'est dit ben, peut-être il faut d'autres personnes quand même parce que nous étions essentiellement des urbaines. Et puis, on a créé une association, de partir de là, on a fait un site. Et là, on a eu énormément de réponses. Énormément, énormément. Et puis, les personnes sont arrivées. Et, et voilà comment on a constitué un groupe de 15 sociétaires. On rêve toujours de la communauté idéale comme du prince charmant. Moi, j'ai grandi en ville et le monde dans lequel je me projetais ne me satisfaisait pas. J'ai eu comme vision de rejoindre des, des écolieux où on créerait l'autonomie, le vivre ensemble, la relation à l'environnement aussi, c'est ça qui me manquait cruellement. L'idée est venue de vraiment passer à l'action, que moi et ma compagne. Donc, on est parti voyager pendant 15 mois avec notre âne, notre chèvre et notre chien. On a visité différents lieux et on a vu que c'était beaucoup plus difficile en tant que couple ou même personne seule de bâtir quelque chose comme ça. Et moi je raisonnais plus à rejoindre quelque chose déjà existant et on est très vite tombé sur ce projet-là. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Et quand on a rencontré les personnes, on a vu qu'elles étaient authentiques et il y a ce choix de, de cœur, tu reconnais un peu une famille avec laquelle tu pourras avancer. Et ensuite on a visité le lieu et alors là, Déjà avant on avait peu de doutes, alors quand on est venu sur le lieu, je pense que les derniers doutes se sont envolés. Et après, il faut se lancer. Et ça se bâtit ces choses-là. Il faut prendre le risque. Alors là on se contente de récupérer des pierres, de façon à construire un barrage. Pour retenir l'eau. Euh, moi, je m'occupe essentiellement des choses que je sais faire, que les autres ne savent pas faire, par exemple. Donc, on se répartit le boulot un peu comme ça, en fonction des voilà qui peut faire quoi, et puis, euh, et puis après voilà, on bouche les trous. Euh. Hein so. Moi, c'est le projet euh, de maraîchage, permaculture, et, euh, et finalement d'en de, faire vraiment un lieu euh, d'autonomie. Voilà, où on maîtrise notre énergie, on maîtrise notre nourriture. On... Voilà, on fait un, un bel endroit comme ça. Les animaux, la nature. Ce qu'on veut construire ici, c'est une oasis. Pour le moment, ce sera une oasis, en espérant que plus tard, ça soit la norme. Et l'idée, c'est que le lieu fournisse la création de richesses pour tous ceux qui vivent ici. Pour ça, il faut arriver à une transition, il faut créer les choses, les mettre en place, semer, pour que ça croît et qu'on récolte les fruits. Et donc on a effectué un design qui se centre sur l'aspect collectif. Une fois qu'on s'est trouvé individuellement, on peut nourrir un collectif et on estime être à cette étape-là. Et de ce collectif, euh, part en spirale sur l'ensemble du site euh, les différentes activités. On a tous la même part, mais on n'a pas tous libéré en même temps. Certains ont apporté plus, certains ont apporté moins, certains n'ont pas apporté. L'un compense en l'autre. Et puis ceux qui avaient apporté un peu moins, une petite mensualité qui permet de rembourser les premiers. Donc nous sommes indépendants des banques à ce jour. Hein on a cette chance-là. On monte des structures juridiques parce que tout ça, ça, ça demande un cadre. Ne serait-ce que pour les futures personnes qui vont venir, et puis pour nous. Tout ce qui touche au phénomène de survie, que ce soit l'alimentaire, l'argent, ça réveille des choses, une vieille insatisfaction ou des peurs, et donc on n'a pas tous le même chemin par rapport à ça, même si on a un cadre qui, qui est un peu un but vers lequel on tend, il faut transcender tout ça. Et bien sûr qu'on a eu ce challenge de réunion, de, de partager ses visions, de partager ses peurs, le relationnel, ne sais pas que les éco-villages. Disons que là, c'est un peu multiplié, évidemment. C'est ce qui fait que 90% des éco-villages ne fonctionnent pas. Donc on verra ce que l'avenir dit. Nous, on n'a pas une grande ancienneté, puisqu'on n'a même pas un angle. Mais on a choisi de, de se former. Ce n'est pas fini, c'est tout un, un travail. On a besoin de, de règles entre nous. On aurait aimé être éveillé euh, totalement et que tout se base sur juste l'intuition profonde et que tout s'harmonise. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Pour moi, le, la démarche intérieure, hein, relation au sacré, c'est complètement central. Après, au niveau de la spiritualité, on a chacun nos démarches. Dans ce groupe, il n'y a pas de, de dogme. On est tous euh, très en accord sur euh, ce que c'est que, que la démarche de prise de conscience, d'éveil. S'il y a beaucoup de spiritualité, c'est ça dans un collectif. C'est vraiment retrouver euh, une pureté dans le cœur. Et quand on est dans la société actuelle, on ne nous aide pas à retrouver ça. Je pense que c'est une région euh, économiquement sinistrée. Les gens qui viennent s'y installer sont des gens qui n'ont ont que des projets économiques raffolus ou différents. Ou, euh, mais tu ne vas pas venir ici pour euh, aller pour les pointer chez Renault. C'est marrant. Tu te retrouves ici avec beaucoup de gens qui bah, pensent la vie euh, autrement que dans les grandes villes, euh, qui tripent, quoi. Pas envie de. de de vivre leur vie dans une société de merde, peut qu'on nous la promet, qu'on la vend. Et bon voilà, il suffit de ne pas vouloir et puis de faire autrement et puis ça marche. Une manière de vivre comme celle-ci est possible. Je disais, on a divisé des frais par trois. En étant ici simplement parce qu'on est dans la nature et qu'on s'est rassemblé. Et encore, on n'est même pas autonome. Le bois, il sera sec dans deux ans, euh, la permaculture, on vient de commencer le potager, euh, les panneaux solaires, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, donc on n'est pas du tout autonome. Et pourtant, on a déjà divisé par trois et on vit dans une qualité de vie, c'est incomparable. On est dans 57 hectares à Paris, moi je, je vivais enfin comme la plupart des Parisiens, quoi, en colocation, dans les petits espaces. Quelle que soit votre situation, que vous ayez de l'argent ou non, que vous soyez vous ayez beaucoup de diplômes ou pas beaucoup, que vous soyez jeune ou âgé, ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir avec la volonté et à combien, à quel pourcentage vous croyez que c'est possible. Il y a nouvellement un réseau qui se crée depuis quelques mois où là, carrément, il y a, il y a des gens qui font des petites initiatives alternatives, chacun dans leur coin, et qui ont décidé que c'était pas nécessaire de travailler chacun dans le coin, qu'il fallait se connaître les uns les autres. Et qu'il fallait essayer de travailler sans dépenser d'argent, faire du troc, un échange de services, un échange de, de biens, et sortir de l'argent, et ça c'est super. Le fait qu'il n'y ait pas une grosse économie, si tu veux arriver à vivre et bien vivre, avec peu de moyens, il faut être solidaire, il faut partager, et du coup ça marche très très bien ici. On a vu dans la vallée que ça avait fait très plaisir à beaucoup de monde que ce soit un groupe comme nous qui prenne ce lieu. Et on l'a ouvert à justement ce type d'activité du vivre ensemble, à la relation au sac, un nouveau monde qui se crée. toutes les personnes, tous les oiseaux de mauvaise augure, qui disent « mais ça va pas marcher, mais si ça marchait, ça se saurait ». Il y a une devise orientale qui dit euh, « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et je pense que les alternatives sont une forêt qui pousse, et elle est silencieuse, et elle pousse de partout, et c'est bien qu'elle ne se voit pas et qu'elle soit silencieuse, parce que c'est pour ça qu'elle peut pousser. Quand on la verra, ce sera une forêt, elle sera mondiale. Donc il faut foncer.